Merci, euh, monsieur, monsieur le Président. Euh, monsieur le Ministre, vous avez eu la confiance euh, du Président de la République et de la Première Ministre, mais pas encore la nôtre, euh, à ma connaissance. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais euh, je ne doute pas que vous essayez de remplir vos fonctions pour le mieux. Du reste, pour ce qui nous concerne, nous allons faire notre travail de, de, de parlementaire euh, bah, elle devrait l'être euh, notre travail de, de, de parlementaire, à savoir décortiquer à la fois le, le texte, mais aussi euh, la stratégie passée. Et je ne résiste pas à un premier euh, élément euh, qui est celui de, moi aussi, au nom de notre groupe, donner toute notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux, les personnels euh, des, des médico sociales parce qu'ils sont nombreux et nombreux, il n'y a pas que l'hôpital, il n'y a pas que les soignants, c'est bien plus large que ça, euh, qui euh, n'ont pas démérité, euh, bien au contraire, sur toute cette séquence. Euh, mais on aurait pu euh, aller plus loin en parlant cette fois-ci des oubliés du Ségur, tous ceux qui n'ont pas eu la prime parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne case, au bon endroit, au bon moment. Tout le monde est soudé et tout le monde a droit à la reconnaissance. Qu'il y ait des primes, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et j'espère que vous pourrez remédier à cela rapidement. Les revendications sont nombreuses à la matière. Et notre collègue Caroline Fiat avait d'ailleurs déposé une proposition de loi pour les oublier du Ségur. Regardez comme le, la dénomination a bien été choisie pour vous faciliter la tâche dans vos prises de fonction. Il y a aussi un deuxième enseignement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 Est-ce que c'est parce qu'il y a une campagne présidentielle entre les deux et que vous aviez, vous aviez besoin de quelques électrices et électeurs et qu'il vous en manquait quelques-uns On peut le, le remarquer. Mais vous n'échapperez pas à la question de l'anticipation et des moyens euh, qui manquent cruellement à la, à la fois à l'hôpital public. Vous, vous avez été... Euh, missionné pour une mission flash sur les urgences. D'ailleurs, il y a eu plusieurs missions pendant la mandature sur le même sujet. On se demande bien ce qu'ont fait les précédents, vu qu'il a fallu en faire une nouvelle. Et puis, sur la question des tests, vous dites que tout va bien jusqu'au moment où nous serons submergés par cette nouvelle vague et tout le monde voudra se tester parce qu'il faudra le faire. Est-ce qu'on est bien armé pour ça Est-ce que vous avez prévu de réintégrer les soignants Les dispositifs prennent fin Là, au 31 juillet, euh, état d'urgence et euh, régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sur lequel était assis, euh, était lié effectivement cette obligation. Est-ce qu'un soignant qui fait un test qui est négatif, comme pour aller et venir du territoire national, comme vous le mettez dans l'article 2, peut retourner euh, au travail euh, C'est toutes ces questions qui sont euh, sur la table et sur les masques. Vous avez vu, je suis un bon élève, euh, vous avez tout de suite fait remarquer qu'il était mieux de porter le masque. Je l'ai sorti, j'ai cherché dans mon sac, j'en ai, voilà, je, ai mis un. Euh, je ne sais pas si j'aurai le droit à une gommette, chers collègues, euh, mais on peut se poser une question légitime. Le dernier variant, on nous a expliqué, le Conseil scientifique lui-même, que finalement, c'était les FFP2 euh, qui étaient les masques euh, satisfaisants en la matière pour éviter la transmission. Là, j'ai euh, un, un masque chirurgical. Euh, bon, est-ce que je suis aussi bien protégé On en est où de la production de FFP2 dans le pays On en est où de la production et de l'acheminement des FFP2 dans le secteur médico-social euh, C'est toutes les questions qui continuent de se poser sur la table pour qu'on puisse gérer sans le pass euh, vaccinal et je crois qu'on qu peut le faire. Bon, il y avait un petit sujet sur la table et je sais que le collègue du, du Modem qui défendait euh, ce point de vue a été réélu et donc euh, il pourra encore euh, aider pour la cause. Je veux euh, bien évidemment parler des purificateurs d'air. On vous a rabâché les oreilles là-dessus pendant je ne sais pas combien de temps. Vous avez fini par lâcher que ça pouvait être utile, mais que là, c'était compliqué d'installer, que ce n'était pas le moment. Si vous nous aviez écoutés au moment où on les a réclamés pour la dernière fois, c'est-à-dire il y a 7-8 mois, ils seraient tous, à l'heure où on parle, dans toutes les écoles du pays notamment, pour préparer la rentrée dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Comment on s'organise Qu'est-ce que vous avez prévu en la matière Ce n'est pas dans le, dans le texte. Pour ce qui est du texte, évidemment, sur le site DEP, vous le prolongez, mais je vous rappelle que le gouvernement précédent, à quatre reprises, n'avait pas transmis les rapports que lui devait transmettre à la CNIL. Ça fera l'objet d'autres questions complémentaires, donc quid de l'utilité et de l'efficacité du dispositif. Et même sur le pass sanitaire, on se pose des questions, c'est aller et venir du territoire. Mais est-ce que c'est intra-territorial Est-ce qu'entre la Corse et l'Hexagone, etc., ce n'est pas très clairement établi dans le texte et donc nous aurions aimé avoir des précisions à ce titre, notamment pour finir si les tests seront gratuits. Merci Monsieur Banalis, s'il vous plaît.